Le besoin de reconnaissance est un besoin fondamental, premier. Ça fait partie des trois, quatre besoins de base de l'être humain. Le besoin de reconnaissance, le besoin de sécurité et le besoin de survie le besoin et les besoins physiologiques de base. C'est tout, mais la, le besoin de reconnaissance en fait partie. Donc déjà, respirer, c'est normal d'avoir besoin d'être reconnu. Ce n'est pas le problème d'être narcissique, le problème c'est de s'effondrer lorsqu'on ne reçoit pas ce besoin de reconnaissance.